Sous le beau ciel des Antilles Au milieu de l'océan Il est une île gentille C'est une île sous le vent Lorsqu'on arrive en chaloupe, Ah, quelle divine senteur Te voilà ma voix de. Je n'ai pas dit de qui était la musique, mais dans tous les cas... Ah ben, elle est de moi Dans tous les cas, c'est de de Rivel, oui. et c'est devenu un disque qui s'appelle... Îles et rivages, j'ai voulu passer à travers toutes les îles, autour de toutes les îles, avec les chansons. Vous êtes passionnément amoureuse de, tout, de toutes ces îles, de tous ces rivages. Vous savez que je suis une fille des îles, et en plus ça, une fille de la mer, je suis bretonne <rire> Votre mère était. Ma mère était d'origine bretonne, née aux Antilles depuis beaucoup de générations. Eh bien, mon secret, d'abord, c'est parce que je suis telle que je suis. Je suis vraiment moi-même. Euh, je suis un carrefour entre noir et blanc. Je ne sais pas si je suis plus noire que blanche, si je suis plus bretonne qu'africaine, mais en tout cas, je suis antillaise. Voyez-vous, quand je dis que je suis bretonne, eh bien, ça ne se voit pas. Pas du tout. Pas du tout, avec ma couleur. Mais lorsqu'on me connaît un peu plus, on sait que je suis bretonne parce que je suis comme un rock, je ne bouge pas et mon travail, ce que j'aime, donc la musique, les chansons, le folklore, je ne veux pas dériver de cette ligne que je me suis donnée d'aimer cette musique antillaise qui représente toute une histoire, toute une civilisation, toute une race. Pour moi, le folklore antillais, c'est mon dada. C'est ni en bagage qui joue, c'est pigine. C'est ni en bagage qui chaud, c'est pigine. C'est ni en bagage qui bon, c'est pigine. Si petite jeune fille qui a dansé, la pigine. C'est ni en bagage qui chaud, c'est pigine. C'est en bagage qui À la Libération, la canne à est ouverte. On a dit, Loulette est venu avec Jacques Magnin, on a dit, écoute, la première personne qui veut en contact, c'est toi. Tu chantes à la canastique, tu es engagé. Et la musique créole a recommencé à se faire aimer. Le militaire, américain, m'entend chanter. Il me dit, je suis des disques percés à Victor, voulez-vous venir à New York Il a le coup de feu pour moi. Il me signe un contrat de deux mois. Le propriétaire des cafés Society, Barnet Josephson est sans cesse à la recherche de talents inconnus, aussi bien à l'étranger qu'aux États-Unis, et il met tous ses soins à leur lance. Sa dernière découverte vient de Paris. C'est une chanteuse guadeloupéenne, Moon de Rivelle Et Barnet n'eut pas grand-chose à faire pour adapter ses façons parisiennes au goût du public américain. C'est maintenant affaire entre l'artiste et le public. Chocolat la doumpé, c'est sa jeune fille aimée, quand vanille parfumée, ranille mes que raille, yo, yo yo Ni Nini, mi vanille, mi vani la Guadeloupe café vani ni ni mi vani mi vani tout ras Il m'est arrivé une extinction de voix pendant deux ans. Alors cette extinction de voix a été un gros problème pour moi. Il fallait gagner son bifteck de toute façon. Et j'ai ouvert un petit restaurant. C'est à partir de là que j'ai essayé de faire autre chose que la chanson. Alors on bouge, je fais des films, je fais des choses comme ça, je ne suis pas ni comédienne, ni rien, mais enfin, on fait, il faut bien gagner sa vie. C'est mon métier, en dehors d'avoir fait les foins, je n'ai jamais gagné ma vie autrement qu'en chantant ou en écrivant de la musique. Moi j'aime beaucoup rive gauche avec Bonaparte, la rue des Saint-Pères, avec de ton nom. J'ai été invité le 10 décembre 1961 à Ouagadougou à la célébration de l'indépendance qui avait été proclamée le 5 août de l'année précédente. Quel souvenir gardez-vous de cette fête Oh, sûrement un souvenir merveilleux, n'est-ce pas, Moon? grandiose. Le pays entier était pavoisé des couleurs de son drapeau. Noir, blanc, rouge. Emblème des trois fleuves qui traversent le pays, les trois voltas. Sur les quais, les couilles accostés, en pulmon du bout la par Au revoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion. Au revoir. À bientôt, si bon, C'est fini